Bonsoir, les proches et la communauté de la NMIS Production le sait déjà, mais en ce moment nous faisons un anime. Et nous avons besoin, il se trouve, de doubleurs volontaires pour faire les voix de la saga. Explication pour les potentiels volontaires ou intéressés. Le doublage se fera à l'aveugle, c'est-à-dire que vous n'aurez que des lignes décrites devant vous. Libre à vous de faire marcher votre imagination pour vous imaginer les scènes et doubler comme il vous plaît. Le tout sera fait sur la base du volontariat. Comme rôle disponible, nous avons un rôle masculin avec trois personnages et un rôle féminin plus une voix spéciale. Alors cette voix spéciale euh, fera un personnage, Madame des Neiges, qui n'a pas pu être fait par un doubleur qui a déjà son rôle en fait. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à mettre votre Discord ou votre Instagram en commentaire. En revanche, euh, si vous n'êtes pas intéressé, bah, partagez. Merci et à bientôt dans la production.